Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette huitième édition du Wrestle Rock Podcast consacrée uniquement au monde de la lutte professionnelle. Mon nom est Benoît Laferrière, je suis en compagnie de mon éminent collègue, Jonathan Drapeau. Ça va bien, Joe? Salut, ça va bien, mon très bien, très bien, très bien, très bien. Yes, yes, yes! Euh, salut, chers téléspectateurs! Euh, donc, comme mon, euh, mon collègue Benoît l'a dit, on est rendu à l'émission 8 déjà... Euh, donc euh, commençons tout de suite euh, On s'entend que euh, cette année On est, euh, est choyé par les nouvelles euh, De la lutte professionnelle Puisqu'il y en a beaucoup Cette année je crois que c'est un année record Donc on va en profiter Et commençons tout de suite Quand tu dis un année record, tu parles-tu en frais de congédiement En frais de, de quoi quand tu dis un année record ben, En fait c'est sur, surtout au niveau des, des nouvelles en tant que telles Il euh, y a beaucoup de euh, nouvelles euh, concernant des congés du même, euh, concernant des rumeurs, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, euh, des, des alliances avec euh, certaines fédérations, euh, des… Euh, oui, AEW avec, des, euh, euh, avec ça. Impact, avec ouais, le Japon des fois. Oui, c'est ça, donc <rire> si <veux> euh, <rire> on est très choyé euh, d'avoir beaucoup de, de, de nouvelles, donc euh, commençons vivement dans le sujet. Donc, euh, voilà euh, c'est ici qu'on commence. Donc euh, lors de, de, de SmackDown tu sais, du 16 juillet, euh, Finn Balor a fait son retour au roster principal en, inter en, en interrompant dans le fond euh, Samusine. Comment t'as trouvé ça toi? Ouais, c'est euh, ben le fun de voir, euh, de, voir de, de voir ce gars-là re de retour dans, dans le roster principal parce que là, ça faisait. c'était la première fois quasiment en deux ans qu'il n'avait pas apparu euh, soit à Raw ou à SmackDown. Euh, la dernière fois euh, qu'on l'a vu, ce gars-là, c'était sa fameuse défaite quand il a jobé contre euh, de Finn Bray Wyatt à SummerSlam 2019. Ça faisait du bien de, de le revoir. Puis s'il peut remettre son, son personnage de Demon plus souvent, ce serait encore meilleur. Ouais, ben c'est ça, tu sais, on en a parlé, mais. Le Demon, c'est vraiment cool comme concept. Les gens jettent beaucoup plus le Demon que. C'est beaucoup plus spectaculaire aussi, c'est euh... beaucoup plus divertissant. Ben, comme Ken, quand il Utilisé, C'est ça. C'est sûr que les gens s'associent beaucoup aux personnages. On en a déjà parlé dans, dans, des, dans des anciens podcasts. Exactement. Mais euh, voilà. Là, tu, on parlait de, justement de Bray Wyatt. C'est quoi qui s'est passé avec Bray Wyatt le 31 juillet dernier, non? donc? Donc euh, malheureusement, Bray Wyatt le 31 juillet dernier a euh, annoncé qu'il euh, était libéré de son contrat avec la WWE. Euh, on ne sait pas trop ce qui se passe en ce moment, ce qui euh, parce que là, est dans la tête de M. Vince McMahon. On se demande si le roster ne euh, sera pas complètement euh, démoli et recommencé. Nous en avons euh, discuté ensemble récemment et puis euh, on a vu. Parce que là, pourtant, là, il y a une affaire, je ne comprends pas. Excuse-moi si je te coupe, là, mais parce que ça faisait quoi, 10 ans qu'il était en compagnie, Bray Wyatt? Pis ça faisait 8 ans qu'il était au roster principal. Un ancien WWE Champion, un ancien Universal Champion, puis un ancien leader de la Wyatt Family. Quand tu checkes ça, il n'y a plus un, un membre de la Wyatt Family à WWE. Quand tu y penses comme fou, oh, oui, c'est un peu. Euh, c'est un petit peu euh, des grenades, je crois, plate. Puis tu sais, c'est le même, le même principe aussi pour. Euh, Braun Strowman, qui a été congédié aussi récemment. Oui, en début juin, oui. Puis, euh, qui avait mentionné sur les médias sociaux qu'il retournerait probablement pas dans un arène. Par contre, euh, récemment, on peut voir des publications euh, sur Twitter et Instagram que Braun Strowman est, est encore en grande euh, forme. Il a même coupé et... sa barbe, mesdames et messieurs. Oui, puis il a recommencé à, à s'entraîner dans un arène. Donc, on se pose des questions à savoir... Est-ce qu'il irait rejoindre la, la famille de Jacksonville? Sol Dulcet et le diable, sans doute. Exactement. Passons maintenant euh, du côté des de la vision féminine. Euh, le 26 juillet dernier, il est arrivé une petite mésaventure euh, la seule femme qui lutte dans la famille de c'est-à-dire Natalia. Elle s'est blessée à la cheville, je crois, c'est ça? Euh, oui, donc elle avait un, euh, un combat contre Doodrop, dans le fond, la protégée de Eva Murray. Et suite à un mouvement de. J'ai de la de, misère à le dire. Down drop. Do, do sure. drop euh, dans le fond, euh, elle s'est fait écraser la cheville lors d'un mouvement. Ça ressemblait à un. Euh, comment qu'on appelle ça déjà Ça euh, drop Non, le, le, le, le, le finish à Fit Finley. Ah, euh, euh, euh, ouais, euh, ouais, euh, ouais, euh, ouais, il pogne le gosse sur ses épaules et il fait un flip. Là. Ouais. Oh, ok, bon, ça, je ne me rappelle jamais comment ça, ça, ça, ça se dit, ça. Euh, se ouais, dit ouais, ouais. Mais bref, c'est suite à ce mouvement-là. Euh, avec le mouvement de pirouette avant qui a fait en sorte euh, de blesser malheureusement euh, la belle Natalia. Justement, il faut préciser que la belle Natalia est en équipe avec euh, Tamina, et ouais. elle était contre Doudrop et euh, Eva, Eva Marie. Marie euh, c'est ça. La sensuelle Eva ça. Marie qui fait des ça. annonces, c'est Mercedes. Yes, puis euh, en parlant d'Eva Marie, dans le passé, on a euh, discuté euh, concernant euh, euh, dans l'épisode de Boudreau qui euh, serait pourrait -être son poulain, Ouais, ouais c'est ça, peut-être son poulain, et, et euh, éventuellement ferait une apparition euh, prochainement à la NXT. Ben euh, Je te confirme bien que lors du dernier... Euh, un des derniers ouais, enregistrements ben, de, de, euh, de NXT, euh, Parker Boudreau a apparu dans un segment avec euh, yeah. plusieurs nouveaux catcheurs. Il y avait avec William Regal. Et on l'a vu apparaître à l'arrière, donc je me dis qu'éventuellement, il pourrait faire une apparition sur nos écrans prochainement. Alors, Et... euh, oui, on, nous allons enchaîner. Que, de quoi de nouveau à la WWE? Euh, je ne sais pas si vous saviez, mais pour la première fois de son histoire, il y aura un pay-per-view de la WWE à la date même du jour de l'an, c'est-à-dire le 1er janvier. Le, 3... le 1er janvier? Ah oui! Le 1er janvier 2022. Ah. C'est ce qu'elle a annoncé en juillet dernier. La WWE avait déjà fait ce genre de gala, New Year's Revolution, de 2005 à 2007, mais ça n'a jamais été le 1er janvier. OK, OK, OK. On va okay, okay. savoir comment ça va, va s'appeler. Oui, euh... oui, oui. Donc, euh, pour... C'est ça. Donc, ensuite de ça, le 6 août, la WWE a congédié des membres, une fois de plus, une vague dans, de lutteurs de la NXT, Don Bronson Reed, Bobby Fish, Leon Ruff, Tyler Rust, Jake Atlas, Mercedes Martinez, ah, le bien prononcé. Euh, Asher Hale, euh, Giant, euh, Zenger euh, et plusieurs autres. Le départ de Bronson Reed est très étonnant car il était encore le champion nord-américain. Ils aura pas le choix de la mettre vacante, ça c'est sûr j'imagine qu'ils n'auront pas le choix de faire quelque chose avec ça mais là moi personnellement là je suis pas dans le de Triple H je suis pas dans le de Vince McMahon mais j'aurais attendu que Bronson Reed perde sa signature avant de le congédier oui. ma semble. ben, ben c'est sûr que Vince McMahon dans le passé puis euh, en voir son background c'est une personne qui est très émotive et puis euh, il prend des fois un peu des euh, des décisions sur un coup de tête, et je crois qu'éventuellement, il pourrait y avoir des gros changements. Là, je, je, je pars une rumeur. Mais non, non, vas-y. Tu sais, euh, imagine si euh, euh, Vince McMahon prend un petit peu trop de plancher dans le projet de Triple H. Est-ce que Triple H pourrait un jour dire bye, bye, WWE et dire à Stéphanie, moi, je m'en vais à la concurrente AEW. Oh, ça, avant que ça arrive, euh, je sais pas. là. Je ne sais pas trop, mais euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer euh, avec la lutte professionnelle. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui euh, bougent ces temps-ci. Mais écoutez, eh, Bronson Reed, parlant de Bronson Reed, il n'y a pas oui. peur, Vince McMahon, que ça fasse comme quand, qu à Landraw Blaze. Tu sais, quand il avait acheté la ceinture euh, Women's Championship euh, dans la poubelle à Eric Bischoff, il oui. n'y a pas peur, McMahon, que ça fasse ça euh, à IW ou à Impact ou au Japon. J'espère qu'il a redonné astrap au moins. Ben si, Bronson. <rire> ou s'en pas fan de réplico, je est sais pas. Euh, ...intelligent pour deux scènes et qui est engagé dans une future euh, fédération de lutte, soit indépendante, je pense à R.O.H. et compagnie, ou à la AEW, j'espère qu'il fera pas... Euh, euh, un 2.0 de Alandra Blaze, mais qui va avoir un, un thinking de lutte un peu plus innovant et trouver euh, des, euh, des trucs plus intéressants à faire. Le Wrestle Rock Podcast souhaite un joyeux anniversaire à Hulk Hogan qui a fêté ses 68 ans le 11 août dernier ouais on souhaite un, un joyeux anniversaire car c'est considéré comme la, la plus grande légende. Alors, quand tu penses à ça, l'année prochaine, c'est WrestleMania 38, ça va déjà faire 35 ans qu'il a slamé Jean Ferru et qu'il a fait sa leg drop devant tout le monde. Ça va vite quand même à hein, ah, oui, euh, C'est intense. puis euh... Nous allons parler de nos impressions sur le pay-per-view Money in the Bank euh, qui a eu lieu euh, le 18 juillet dernier. Alors... Euh, comme premier, ben comme, comme match d'ouverture, euh, pas d'ouverture, mais je veux dire le, le kick-off, oh, ouais, kick c'est oui. ça. Euh, il y a eu euh, les Usos qui affrontaient euh, les Mysterio, c'est-à-dire euh, Ray Mysterio et Dominique Mysterio, qui étaient champions de SmackDown, euh, ben c'est ça, pour, la, pour la, le championnat de la WWE de SmackDown par équipe. Euh, moi, personnellement, j'ai mis 9 sur 10 parce que, franchement... C'est sûrement du même avis que moi, mais Dominique Mysterio, il progresse beaucoup, il progresse énormément. Oui, on se souvient qu'au début, il était un petit peu euh, rusty, le terme euh, en anglais, c'est euh, rouillé, mais euh, il était un petit peu euh, le Marty Gennetti de, de Shawn Michaels. Puis. Euh, ben, en ce qui tranquille... concerne Mysterio. Oui, c'est ça. Mais on voit que tranquillement, euh, il commence à prendre euh, du poil de la bête, de l'assurance. On a vu euh, récemment, ben en fait, en plus, Money in the Bank, c'était euh, l'événement Retour avec euh Ou avec, les spectateurs, avec les spectateurs exactement tout ça puis on a vu euh, moi j'ai vu un segment récemment j'ouvre une petite parenthèse ouais, où on voyait Dominique Mysterio et son père à backstage et euh, il est Dominique Mysterio pas Dominique Mysterio mais Rey Mysterio est très proche de Edge. Oh, ils ont ouais. fait beaucoup, euh, Ils ont été champions par équipe ensemble et tout. Oui, c'est ça puis ils ont fait beaucoup de, de, de voyages ensemble oh, c'est c'est c'est des affaires. Puis euh, on voyait Edge euh, qui, euh, qui était très proche de Dominique et qui l'encourageait, tu sais, euh, lâche pas. Puis tu voyais que Dominique était stressé, tu sais, euh, oh ouais, avec le, euh, la, la nouvelle réalité que malheureusement pas eu euh, l'occasion de pouvoir... Euh, performer devant une foule et là c'était grandiose et on voyait que euh, le, le combat s'était bien passé et puis oui effectivement moi j'avais mis un, un bon 8-9 sur 10, là. il était excellent le combat Moi j'ai une prédiction, le Pro Wrestling Illustrated dans les Awards 2021 je serais pas surpris que Dominique fasse partie des Most Improved peut-être pas le mouse le premier mais dans non, les trois premiers euh, dans les peut-être les cinq là, Ça disons, ça m'étonnerait pas pas tout parce ça que ça se peut euh, très bien fait, ouais. franchement là, lui et son père se complètent très bien j'ai bien aimé le, le combat franchement mais souvent euh, si on compare avec d'anciens anci, lutteurs tu comme euh, Teddy Biassi Jr euh, c'était pas le meilleur des lutteurs le fils de Kurt Henning, c'était pas le meilleur des lutteurs mais je sens que il y a un vouloir et on voit une, comment, pas une mise à jour, mais tu sais, on voit un progrès du côté de Dominique Mysterio et on voit qu'il y a de l'énergie qu et qu'il met les efforts nécessaires oui. pour continuer euh, sa belle carrière à la WWE. Passons maintenant au match d'ouverture de l'événement. Il s'agissait du Money in the Bank Ladder Match pour un championnat féminin, soit de Raw ou de SmackDown, tout dépend. Oui, oui, oui. Il s'agissait de Nikki Hash, de Haska, de Naomi, de Alex Bliss, de Liv, euh, Liv Morgan, Zelina Vega, Natalia et Tamina. Comment tu trouvé ça, toi? Ah, moi j'ai mis 7.5 personnellement. Euh... Il était bon quand même le combat. Bah pas était possédé comme d'habitude. Euh, Natalia, tu voyais clairement que c'était la plus expérimentée de la gang. On sentait ouais, que c'est. Ouais, ouais. ben, elle qui a le plus. Elle qui a quasiment le plus d'ancienneté là-dedans. Il, avait... il y avait des bons spots, mais je trouve que Mani, il y a eu un petit fuck avec Morgan et Vega avec l'échelle. Ah oui, c'est. Petit fucked up dans le bas de l'échelle. Oui, oui, oui. Ouais. Je me souviens. Mais pour ça, c'était quand même euh, dans l'ensemble. Super, super, super, super. Euh, nous allons enchaîner avec euh, le championnat par équipe de rock qui impliquait AJ Stays et son garde du corps, Homos, qui ont vaincu les Viking Riders, Eric et Ivar. Euh, les Vikings, je les ai trouvés stiff en baptême. Je les ai trouvés très bons. De beaux spots de Stays avec Homos, oh, Hurricane Rana, Outside. Oh, c'était ouais, ouais, vrai. vraiment bien, honnêtement. Puis. Euh, Corrige-moi si je me trompe, mais je pense qu'à un moment donné, Almost, il presse pas uh, AJ Styles pour le pitch en bas. Uh, sur ah, le, ouais, ouais, ça me dit ouais, qu quelque chose. que oui, mais je suis <coughs> pas certain c'est dans ce combat-là, mais uh, c'était vraiment un bon combat, honnêtement. Euh, ensuite, je nous allons enchaîner avec le championnat de la WWE, impliquant Bobby Lashley et Kofi Kingston. C'est un single match pour le WWE Championship. Yes. Personnellement, euh, ouais tu m'avais dit, euh, tu l'avais écouté avant moi, là, pas écouté ensemble, tu l'as écouté avant moi et tu m'as dit que... C'était un squash. Un squash, oui. Ouais, un, ouais, un Monster Reel qui fait job ouais, un job un. c'était un squash puis je trouve ça plate parce qu'en ce moment, euh, on en parlera juste après, mais Big E a une super de belles lancées puis Big E c'était le partner euh, in crimes à, euh, pas Big E, mais Coffee Kingston. puis euh, Je trouve qu'il commence à mettre un petit peu côté Coffee Kingston et je trouve ça vraiment dommage parce que Kofi Kingston, c'est un des meilleurs lutteurs qui y a en ce moment dans le roster. Puis s'ils font pas attention, éventuellement, il va accrocher ses bottes. Parce que c'est pas la première fois qu'il se fait ridiculiser. Il faut comprendre euh, comme en a Smackdown pour le WWE Championship contre Brock Lesnar. Un match de 10 secondes, il fait un F5, 1 2-3. Il se fait ridiculiser par Brock puis par Bobby Lashley Est-ce que tu te souviens, il y avait eu un pay-per-view euh, au Japon? Puis Coffee Kingston luttait contre Brock Lesnar. Oui, la fameuse German. La, même la fameuse truc. German. Ouais, c'était assez, euh, assez. Encore deux. une fois un squash. Euh, Je trouve ça, ça, un petit peu désolant que Coffee Kingston se fasse euh, rincer comme ça, en sachant que Vince McMahon adore les euh, les New Days. C'est mon opinion. Ouais. Euh, nous allons enchaîner avec euh, le championnat féminin de Raw impliquant Charlotte, Fre F Charlotte Flair, pardon, qui a défait ria Replay euh, par soumission, mesdames et messieurs, c'est C'est un excellent combat. Moi, j'avais mis un 8.5, euh, 8.5, c'était excellent. Oh, comme oui, combat J'avais trouvé ça très bon. Puis, euh, oui. Il y avait une belle chimie, une belle complicité entre les deux lutteuses et puis euh, la foule a bien réagi. Puis euh, la, la fin est astucieuse aussi, Charlotte qui. En tant Hill qui blesse la, la jambe, les jambes de Rio Replex les marches euh, à l'extérieur. Elle euh, a fait sa fameuse prise en 8. Parce qu'il ne faut pas dire prise en 4, il faut dire prise, prise en 8. Là, ah ouais? Parce qu'elle fait comme un bridge. Hein? Ouais, ouais, ouais. Mais franchement, ça a, été, euh, ça a été très bien. Yes! Et euh, sans ça, suivi euh, du euh, match euh, le plus populaire. Ben, t'as mis 10 sur 10. Ah, oui, c'était excellent. Moi, franchement. Euh... Ouais, t'as aimé ça, c'était combat-là. Ouais, ça allait impliquer Biggie, Ricochet, John Morrison, Riddle, Drew McIntyre, Kevin Owens, King Nakamura et Seth Rollins. Beau spot, haut risque, haut de voltige. En euh, tout cas, c'est. Est-ce que tu te souviens du, du, euh, de Ricochet qui est. Me est quasiment fait... match of the year. C'est fait. Poussé de l'échelle et a pris le rebond en springboard sur la, la troisième corde et a fait un dive à l'extérieur du ah, ring. C'était de toute beauté. Ah, c'était trop beau. Oui, j'ai mis 10 sur 10. C'est un chef-d'œuvre. Ça va être probablement dans les matchs of the year. Si c'est pas dans les matchs of the year, en tout cas, mon nom est cochon. Là. Ah ouais? bah ben, ça va être au moins dans les 4 premiers. Salut, mon cochon. Ben, merci. Et nous allons enchaîner avec le main event de la soirée, mesdames et messieurs, qui était le Universal Championship, impliquant Roman Reigns qui a battu Edge par pinfall. Euh, je trouvais qu'il y avait de la bonne hate. Euh, Roman Reigns il est parti pour être le most hated rest of the year 2021. Ouais. Euh, des bons spots intenses. Euh, euh, Puis à la fin, ben, l'arrivée la... la la... de John Cena comme ouais. du fantasy Roman Reigns. Oui, oui, oui, c'est ça. ça J'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qui s'en vient là, prochainement avec les, euh, tout ça. Mais je, Ça reste que, que Reigns va avoir un gros Reigns avec sa ceinture Oui, <rire> exactement. De exactement. Yes. Passons maintenant à la lutte du continent asiatique le Japon, mesdames et messieurs. En juillet dernier, le New Japan Pro Wrestling a annoncé que le lutteur Kota euh, Ibushi, qui est récemment... Euh, qui, dans le fond, euh, travaillait à la IWGP, le World Heavyweight Champion, et Intercontinental euh, Champion, était atteint euh, d'une pneumonie Ibushi. Il n'a donc pas pu participer au gala des 22, 23 et 24 juillet. On croyait au départ qu'il euh, qu avait eu des complications à la suite de la vaccination contre le COVID-19, mais c'était euh, finalement une pneumonie. Jusqu'à maintenant, j'ai fait des recherches, puis euh, parce que j'ai ouais, posé la question hein, s'il était revenu ou quand est-ce qu'il va revenir. Puis, euh, sur Facebook, il y, y a un gars, là, affaire de lutte ouais. japonaise, il m'a envoyé le, le site de la NGPW, là-dedans, tu as les nouvelles à tous les jours. Puis, pour le moment, euh, il ne semble pas de retour, mais il semble bien récupérer. Super. Passons AEW et, ou Impact Wrestling. OK, il a été rapporté le 21 juillet dernier que le WWE Hall of Famer Jake de Snake Roberts a signé une prolongation de contrat avec la AEW. C'est une bonne chose plus honnêtement. Ouais, que manager de c est, c est. Lance Qui Archer. Il a partagé la nouvelle avec Diamond Dallas Page dans une vidéo publiée sur YouTube des anciens de la WCW. Cette prolongation le verra sous contrat avec la Fédération Jacksonville pour les deux prochaines années. Exactement. Passons CM Punk et, Bra et Daniel Bryan ou um, The American Dragon, Brian Danielson. Est-ce que c'est officiel ou ça ne l'est pas? Il semblerait que pour CM Punk c'est officiel, euh, mais Daniel Bryan est un petit peu sous le radar. Moi ce que je pense, et c'est euh, mon opinion et je vous la partage, je crois que lors de l'événement euh, à Chicago, il y aura... Une altercation, Daniel Bryan va venir scraper l'arrivée de CM Punk. Moi, c'est ce que je pense. Au Rampage de Chicago, c'est que tu dis Oui. Ouais, parce que euh, c'est bientôt. C'est all out. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Euh, éventuellement, ils vont avoir. Euh, ça va être ça, d un ils ou un, ouais, un pay-per-view déjà à Chicago Ouais, euh, Rampage j pense. J non, ça, fin, on va s'en réformer. Au pire, on va ouais. faire un éneratum. Yes. Impact Wrestling a annoncé que ses émissions et de ne seront plus diffusées sur Twitch. Eh ben, en fait. YouTube est beaucoup plus populaire que Twitch, donc c'est la raison pourquoi ils ont décidé de flipper leur, euh, leur événement qui s'appellera Impact Insiders. Donc, euh, on a vu dans le, dans le passé que la EW était très avant-gardiste de ce côté-là et était très actif sur euh, leur YouTube channel. Donc, Impact ont fait la même chose de leur côté avec un nouvel événement qui... Euh, puis ça ah, sera pas, pas cher, ça sera pas cher juste pour 99 cents, c'est même pas une pièce, là. Euh, 99 cents américains par mois, Impact Insiders permet notamment de voir les émissions hebdomadaires sur YouTube le jeudi. Et pour 4,99 US par mois, Impact Insiders donne entre autres accès à des pay-per-view un mois après leur diffusion, des événements spéciaux et des archives, probablement des promos backstage ou euh, des affaires inédites, Je sais pas, un total divo avec Impact, je sais Mais pas. Mais ils sont wise en tabarnou. Ah exactement. Que, au lieu de créer leur propre network comme la WWE l'a fait et ça l'engendre énormément d'énergie et de programmation et des équipes tout ça ils ont décidé de créer rapidement efficacement un youtube channel premium qui permet de mettre euh, à jour facilement rapidement des nouvelles des, des émissions à un prix Beaucoup plus compétitif que celui du WWE Network qui est rendu, si je ne m'abuse, à comme 16$. Bon, à 15$, pièces, 16$. Pièces, ouais, C'est assez intense. Ça augmente d'une pièce ou deux, je pense. À ah, mais euh, sont malade, 2, 2, 2 ans, ils sont malades. Ils sont malades. Et... C'était à 10$ pièces quand ça a commencé, puis c'était en 2014. Sais, mais ils sont malades. Ok, nous allons maintenant parler de ce qui a attiré notre attention au pay-per-view euh, Slam qui avait lieu euh, en juillet dernier, bien entendu. Euh. Ah, puis il a même pas, excuse-moi de t'interrompre, il n'y a même pas Raw, puis il n'y a même pas SmackDown. Sur le Network, non, non, non, il y, y a juste un XT et les pay-per-view. Ah, quoi. Ok, euh... Enchaînons maintenant avec Slammiversary de Impact Wrestling. Donc, le premier combat, c'était. Euh, un et euh, Rosemary euh, qui ont défait euh, Kiera Hogan et euh, Tasha euh, Stills. Pas Tasha Mitsunoku. <rire> My Pinfall. C'était pas un super de bon combo, c'était un 6 sur 10. Match pour réchauffer la foule, bon, mais moyen. Ont... C'est ça. Bien. Ensuite de ça, il y a eu un combat pour le Ultimate X qui était excellent. Le meilleur match de ouais, ce Moi, j'avais mis les... 8 sur 10, mais toi, tu as mis 9. Ah oh, ouais, j'ai mis 9. C'était Josh Alexander qui a gagné, d'ailleurs, contre Ace Austin, Chris B, Peter William, Rui euh, Ryu et Trey Miguel. Très bon show et on se souviendra du fameux Canadian Destroyer sur les épaules de l'adversaire effectué par notre Canadien populaire, P.T. Williams. Matt Cardona et Chelsea Green ont défait Brian Myers et Tennille Dashwood. C'est un peu bizarre que Matt Cardona s'est battu contre son ex. Ouais ça c'est... C'est une semblant de rivalité, un peu comme Matouart Spilito. Yes. D'ailleurs, j'ouvrais une petite par parenthèse, mais Matt Cardona fait parler beaucoup de lui récemment sur les, sur les internets, puisqu'il a affronté Nick Cage dans un match des plus sanglants et elle aura remporté le titre de la GCW Game Changer Wrestling qui était présenté. La nuit 1 de son pay-per-view Homecoming à Atlantic City dans le New Jersey. Parfait, ah, ça. Ensuite, euh, ça se suivit de W. Morrissey qui a défait Eddie Edward by Pinfall. C'était pas un super de bon On ça trop, là. Ah, oh, non, c'était elle, hein. Ah, moi, le W. Morrissey, là, mettez-moi ça dehors à couper dans le. Cul. Il y a parce yes. qu'il y a une shape. Yes. Puis il y a des petites saintes femmes. de <rire> femmes. Euh... <rire> Et Boy t'a mis un 2 sur 10 sur euh, David, David Finley et Juice Robinson. Au moins il nous a match une minute. Puis... Ah non, juste une, une minute hein, quinze de un hein. squash. Chris Saban a défait de mousse, c'était un excellent combat, C'est un bon set. 7 sur 10 mais c est... C est... Ben, a déjà été meilleur que ça Mais les petits gars, ils vieillissent hein, aussi C'est ça, ça fait plusieurs années qu'il est dans le circuit euh, Indépendant et professionnel The Good Brothers Doc Gallows et Carl Anderson Mes préférés, mon dieu, que je les déteste Ah, ordinaire hein? Yes, euh, dif... on défait dans le fond euh, Violent by Design euh, Joe Doring et Rhino euh, why, uh, Rich One et Willie Mack Fall Up and No Way by Penfold Ouais, ils sont devenus les nouveaux champions d'Impact dans le fond, les Good Brothers. C'est ça, aussi. exactement. C'est euh, ouais, ben Moi, je trouve qu'ils sont un petit peu trop partout. Là, les, les, ouais, ils sont euh, à Impact, ils euh, sont à i oh, les, les Good Brothers. Comme Omega hein. et euh, les Young ouais, Bucks. Ça, ça, ça me à le, le, le monde. Ils sont bons, mais 5 mm. heures le monde. Ensuite de ça, 8 combat. combat, C'était des très bons spots. Euh, le retour de euh, M. Jones. Euh, Diona Purazi a défait Thunder Rosa. Un très bon combat de 10 minutes. Et d'ailleurs, qui était. Euh, Tondo Rosa, c'était son dernier combat la... à la lutte impact. Ah oui. Elle a signé un combat. Euh, elle a signé un combat. Ah, le contrat, elle a signé à la un AW. contrat euh, exclusif, avec, je crois, avec la l'AEW. Et puis. Euh, ok, j'ai marqué M. Janine... James, euh, euh, le retour de Mickey James, c'est ça qui est C'est moi qui ai. J'ai marqué ça en abrégé, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Mais C'est ça, c'était très bon, franchement. Yes C'est Denis Rosa qui l'a remporté, mais en et euh, la finale Il était Kenny euh, Omega euh, qui a défait Sammy Callahan by Pinfall. C'était pas un super de bon combat, là. Il a trouvé de stiff? Ouais. Parce que tu y ressembles en crime. <rire> ah, sérieusement, c'est le sosie de Sammy Callahan. Ah ouais. Vous remarquerez une photo de Jonathan Drapeau. C'est <rire> drôle. Yes, euh, donc... Euh, C'était tout pour le Slamiversary. C'est ça, c'est ça. Enchaînons ça. maintenant avec euh, le, la, la nuit numéro 2. Du Fest de AEW. Euh. Oui, parce que dans le fond, vous vous souvenez, au dernier podcast, on avait parlé de la journée 1 et on a manqué un peu de temps pour vous parler de la journée 2. Donc, euh, voici les résultats. Euh, en bref. En tout cas, euh, le premier combat, c'était Chris Jericho qui a battu Sean Spears avec euh, Tully Blanchard. Tully Blanchard, je, je, je mm -hmm. blague. Euh, Chair's match, Spears was allowed to use a chair, Jericho couldn't. Ah, ben, c'est sûr. Euh, dans le fond, du... Ouais, là, j'ai marqué que Jericho, c'est pas bébé servi de chaise parce qu'il avait pas le droit de s'en servir, c'est <rire> lui, l'imbécile qui a mal compris, là. Mais Sean Spears s'en s'est servi quand même. Bref, j'ai trouvé ça des très bons spots, très bonne chimie, j'ai mis un 8.5. Jericho, il toujours la marchandise, malgré ses 50 ans. Ouais, c'est ça. Ensuite de ça, il ben, y a encore eu euh, nos amis euh, Doug Gallows et Anderson, mais là, c'était avec Anderson. Ouais, Donc, Doug Gallows. C'était un single match euh, contre Rengi, Corsarian... Euh, c'était bien ordinaire. Moi, j'ai trouvé ce combat-là euh, 16 sur 10. Et puis, le troisième combat, c'était Darby Allen qui a défait euh, Wheeler Utah avec euh, Orange Cassidy. Euh, C'est un bon combat Match quand même. De oui, oui, match très rapide et très intense. Ça n'a pas été long, c'était intense. Un yes, beau petit yes, 4 yes, minutes yes, yes, euh, yes. comme on les aime. Il y a eu une promo euh, de Euro, euh, voyons, Dr DVD euh, tombe. Ah, c'est tout ça, non. Ah non, c'est pas une promo, excuse-moi. C'est un, un combat euh, qui a eu lieu entre Dr. Bri Baker euh, avec Rebel, bien sûr, qui a défait euh, Nyla Rose avec Vicky Guerrero. Move solide, très beau spot. Euh, la pause, il a fait un Driver, ça a tab. Ouais. Euh... C'était excellent. Ah ouais, puis euh, le Kryptonite Crunch qu'il a fait aussi, c'était euh, de toute beauté. Euh, enchaînons maintenant avec euh, Orange Cassidy, qui est accompagné de Chris Catlander, qui a défait The Blade avec The Bonnie. Et non, The Box Bonnie Show, non, <rires> non, je, je blague. Euh, Blade a fait un Gut Wrench Power Bomb sur euh, le Turnbuckle, c'était très bien. Euh, bonne psychologie du combat, euh, franchement moi j'ai mis 8 sur 10, et euh, maintenant le main event euh, qui a opposé Lance Archer et euh, accompagné de Jake Roberts. <rire> Jakey contre... Roberts, <rire> c'est une fille Jakey Roberts, j'ai dit Jakey, Jake Roberts, j'ai dit Jake <rire> Roberts contre John Moxley, euh, by knockout oh, ben c'est ça ça s'est fini, euh, mais c'était pas euh, le meilleur match des... « Texas, e that match oui. for the IWGP United States Heavyweight Championship. Match could be won by knockout or submission. » Ah ben c'est ça, il, le, le pour le knock il le non Oui, Oh oui. Ça me faisait penser à des matchs euh, sanguinaires entre Abdullah de Butcher et Bruiser Brody, euh, mais en mm. 2020, genre. C'est ça. Je suis pas full hardcore, mais c'était quand même un bon combo. Oh, oui, oui, c'était un bon combo, là. Ah, exactement. Jake de Abdullah, Roberts, <rire> drôle, Jake de Butcher. Yes, euh, ensuite de euh, ça, Nous allons maintenant enchaîner avec les résultats. On va parler seulement des résultats parce que ça finira plus. Là. On the, the Fallen de la um, AEW. Alors, euh, The Elite, Kenny Omega, les Young Bucks, euh, et les Good Brothers, c'était quoi? C'était un 5 contre 5, c'est ça? Oui. Ten Men Tag Team Championship Match. Ils ont vaincu euh, il était accompagné de Brandon Cotler, puis Michael Nakazawa. Na Ils oui. ont battu Engman, Adam Page, Dark Order, Evil Unos to Grayson, et John Silver, et Alex Reynolds. C'était une elimination. Ouais, puis c'était vraiment cool, là. Je ne sais pas si tu te souviens, mais l'entrée, là, euh, ouais, c'était euh, vraiment beau euh, avec les nouveaux costumes, et tout, là. Ouais. Il faisait comme partie d'un euh, tout, là. C'était vraiment nul. Ouais, long. franchement. Le ouais. ai ben Yes, deuxième combat, c'était FTR. Euh, ben, C'est de... Wheeler, Dax Orwood. Les ça. anciens Revival de WWE. Euh, euh, Tony Blanchard qui ont défait Santana et Hortus avec Conan. Okay. Ensuite, il y a eu le championnat euh, IWGP US. Euh, opposant Lance Archer et Equiléo. Ekele, Ouais, j'ai bien aimé de King Haku. Mais Moi j'ai bien aimé, la seule fois que j'ai aimé, dans le combo j'ai trouvé bien ordinaire, mais le standing ovation que Kaku a eu, euh, parce que ce gars-là est infiniment respecté. Ben oui, ben oui, il a tellement euh, fait beaucoup pour la lutte euh, professionnelle, euh, dans le passé, dans le présent et dans le futur, j'imagine. Si c'est filles se le suivent, Gamako c'était un ouais, autre de ouais, ouais, oui, Ensuite, euh, ensuite de ça, il y a eu une bagarre entre Cody et euh, Black. Euh, Malakai, euh, Malakai Black. Black. Un genre de bagarre. Euh, oui, oui, oui, oui, c'était très bagarre. bien. Euh, ensuite de bon. ça, il y a eu un combat Christian Cage et Jurassic Express. C'était un 3 contre 3 qui ont défait euh, la Hardy Family, Angelico et Private Party. Euh, Jungle Bug, dans le fond. Euh, il est le mot s'improve euh, en deux ben on pense qu'il va ben, être lui le Dominique qui vont, on, ah, ouais, vont ouais, moi je pense que oui c'est excellent ce qui se passe en ce moment puis il fait beaucoup euh, il, a, il a fait ses preuves Jungle oh, Boy. Ouais, mais, okay. Ensuite de ça John, euh, on parlait de tantôt de Thunder Rosa Thunder Rosa a fait euh, finalement son, euh, son premier combat officiel à l'AEW, on sait que elle est elle a fait euh, d'autres combats dans le passé, mais euh, comme, euh, pas road agent, mais comme euh, euh, comme vétéran comme non, euh, lutteuse euh, plus indépendante, tu parce que euh, la, la, la, la par il engage des agents libres, donc… Euh, mais maintenant, Ro uh, Thunder Rosa est officielle dans le roster de la AEW, c'est ce que je voulais dire, dans le fond. Mais tu sais, appelé peut au Japon, puis tu sais, quand il quand collabore avec les autres fédérations. Ben ça, elle dans le, le fond, il de faut, faut que ça soit Brandy. Il faut, elle va y aller, mais en tant que membre de la AEW, dans le fond. Enchaînons avec le Main Event qui, euh, imposé, imposé, qui opposait Chris Jericho. Euh, il a battu Nick Cage. Ouais, ouais. C'était un match euh, très barbare. On pourrait aussi parler... Faire euh, un podcast sur le match hardcore sur les hardcore. Non, du tout. Euh, je voulais juste ouvrir une parenthèse concernant euh, ah, bah. la, la, la perte de commanditaire avec euh, l'entreprise Dominos. Ah oui, oui, à cause de la roulette de Pizzo. Ouais, oh, oui, c'est euh, ça. Vous vous souviendrez que lors de ce combat, il y a eu dans le fond... Euh, Nick Cage qui a sorti un, un slicer à pizza pour couper le front à Chris ouais, Jericho, Jericho mais, mais au même moment il y avait une annonce de Domino Pizza Puis Domino Pizza ont vraiment pas aimé ça ils ont coupé leur contrat de commandite avec la AEW. Bref, euh, ça n'a euh, pas fait une super de belle. Euh, Faut que tu fasses une comparaison. C'est comme si maintenant, à WrestleMania 13, quand il est arrivé un petit accident et un bobette à Sid Vicious, s'il y avait eu une annonce de Pampers tu t'es suite Exactement. <rire> Exactement. Exactement. fallait bien que je mette un exemple comique. C'est ça. Ou bien euh, un certain euh, lutteur qu'on nommera pas qui nous avait fait perdre euh, un commanditeur d'ultramore. Parce qu'il avait traité les femmes. Euh, je ne sais pas le mot. mais. Ben, ben, je veux pas me faire traiter de, de sexiste. Mais en il avait dit des mots pas gentils sur Exactement. la clientèle féminine. Exactement. Exactement. Mais ça fait 20 ans puis le gars a bien changé depuis. Là. Sûrement. C'était tout pour Fight for the Fallen de la AEW. Nous allons maintenant enchaîner avec le AEW Homecoming 2021. Ouais, on est amené avec la AEW, mais c'est parce qu'on s'est met. à ça, ça. On a bien du fun d'écouter ça. Bien là. sûr, bien sûr, bien sûr. Il le... y beaucoup de. de... De nouveaux euh, événements, hein, c'est rafraîchissant. Le produit au évolue début, beaucoup. Oui, c'est ça. Puis au début, le produit, on n'accrochait pas beaucoup, mais là, il y a des nouveaux vétérans, il y a des Malakal Black, des Cody Rhodes, des Paul White, des, des Paul White, des, des Marc Henry. Il y a Henry, c'est pas un professeur <rire> d'histoire, Calvin <rire> Donc enchaînant avec les résultats du AEW Homecoming, euh, le premier combat opposait euh, Chris Jericho à Juventud Guerrera. C'était un des... honnêtement, c'était un des meilleurs matchs de la nuit selon moi. Ben, c'est le, le match du show. Oui, c'est le match du show. Puis ce que je crois, c'est que... écoutez, on s'attendait pas à avoir un combat... 1999, les gars ont vieilli, tu sais. Oh, exactement, de 20 c'était ouais. excellent, puis on voyait que les lutteurs avaient de l'expérience, et c'est le fun de voir un one-shot deal avec Juventus Guerrero qui n'a pas trop perdu la main, je trouve. Il peut être dans les Comebacks of the Year. Oui, je, je le mettre ben, moi, je pense premier. que oui, là. Mais pour faire chier, on va mettre Goldberg, mais ça, qu'est-ce que tu veux ah, On a toujours ça. préconisé de WWE. Ben oui, ben oui, Puis euh, pour gagner, uh, Jericho, avait fallait qu'il fasse euh, un move de la troisième corde, de Top Rope Maneuver to Win. C'est ce qu'il a fait, il a fait le Judas euh, Effect. Euh, c'est drôle, ça fait penser. Euh, dans le temps, il y avait des No Gravity Match. Hein. Oui, c'est sûr. Ça, ça, ça fait ça, penser euh, un petit peu à ça, ouais, ouais. Ouais. Ouais. Mais franchement, là, euh, <rire> Jericho n'a rien perdu de son talent. Euh, Jericho. Ben, Jericho, il n'a rien perdu de son talent ou Van non plus. Yes. Ensuite, nous allons enchaîner avec. Euh, un six-man tag team match impliquant John Moxley, Eddie Kingston et Darby Allen qui sont accompagnés de Sting. Ouais. Contre nos Québécois, 2.0, mesdames et messieurs, Jeff Parker et Matt Lee, avec euh, Daniel Garcia. Et on pensait que euh, 2.0 allait euh, ressortir comme euh, euh, une fleur. Euh, et le 30 ans, on on pensait que ça allait être un squash. C'est ça, oui. mais finalement, euh, ils, ils, ils ont eu de l'aurore un peu. ouais mais ils, ont, ils se sont fait couper euh, l'arbre au dessus des pieds. Là. Bon, disons que là, ils, ils commencent les tigou de la AEW. ils vont prendre. C'était un squash, mais là, on se souvient que récemment, il y a eu un autre combat contre, je crois, c'est John Moxley et euh, Eddie Kingston. Euh... Et je crois qu'ils ont. Je ne suis pas certain, mais je crois qu'ils ont gagné leur combat. Oh, ça se peut à Dark, ouais. je pense. C'était pas à Dark Elevation Ouais, je crois que je oui. Que mais qu on bref, euh, laissons la chance aux coureurs et on va voir quest ce qui se passe avec nos deux gorlots de Québec. Nos deux gorlots <rire> Ok, maintenant nous allons enchaîner avec euh, Christian Cage qui a battu The Blade avec The Bonnie, c'est du riche tu sais Christian c'est du pareil au même, c'est plus le, le Christian du TLC euh, de WrestleMania 17, là, on s'entend, euh, il est bon, mais c'est euh, ça. Là. Euh, nous allons enchaîner avec Miro qui, pour, euh, qui a battu Lee Johnson pour la strap PWNT. Et qui a passé exactement Power 2 minutes, minutes 10 oh, oui. à l'extérieur du ring comme nous l'avions euh, prédit lors de nos anciennes émissions du Wrestle Rock Podcast Miro en, tu l'as mentionné dans le passé Miro passe son temps à l'extérieur du ring et comme de fait, c'est rendu un running gag Miro passe son temps à l'extérieur du ring Miro passe son temps à l'extérieur du ring et je vais le répéter une troisième fois Miro, Miro passe son, son temps, temps à l'extérieur du, du ring. ring il doit chercher la nude en foule. <rire> la, la pas la nude, la, noud. la noud. <rire> ok, j'avais mal compris. Allô les enfants. <rire> euh, puis, mais, mais j'ai pas trouvé qu'il vendait ben et mauve Miro hein. Je pense qu'il fallait qu'il se fasse pour de vrai pour qu'il vende. Bah ben, il a fait son Bruiser Brody. Son contre, big bossman. Euh, L'ex Luger dans un dans, où ouais. il y avait eu un combat euh, où l'arbitre était euh, Bill Alfonso. Euh, évidemment, Miro a gardé sa strap avec son accolade, son genre de camel clutch qui veut arracher ouais. le dos à l'autre. C'est ça. Vous voulez péter la colonne. Ouais, tant qu'il pète pas d'autre chose. Sen. <coughs> Exactement. Euh, Layla Hirsch with best friends, defeated the Bonnie with Hardy Family Office. Ça, c'est un match simple pour déterminer la number one contender pour la Women's Championship. Dans le fond, la gagnante, elle à, à affrontera Camille at uh, NW... Empower! Colin, t'es. Ça en train d'avoir un peu de money? Je sais pas. Ok. bien euh, ça, bien entendu, c'est Layla Hurch qui l'a remporté Elle était pas grande, Layla Hurch, hein? elle doit mesurer 4 pieds de Elle est pas grande, hein? elle est musclée mais elle n'est pas grande. Yes. Euh... Euh, Camille, elle, elle était grande, elle devait mesurer 6 pieds 8. Oui, oui, ça c'est la fille euh, qui travaille pour la NW. Oui, ouais, c'est ça exactement. C'est ça, l'espèce de grande, grande China. Moi, je l'ai comparé un petit peu à China. Nicole, euh, Nicole Bass. Nicole Bass aussi. Ouais. Yes. Et le Main Event, mesdames et messieurs, opposait Malachi Black, Contre Cody Rhodes, je m'attendais à beaucoup mieux, hey, sérieux. T'as ça... mis 5.5, ben c'était pas super bon comme côté. Il a fait son black Miss dans d'en face, là, mais pour ça... Ouais. Ah ben c'est pas de la table, c'était pas pur. Mais... C'était bien, mais encore, J'attendais à ah, un oui, meilleur Rhodes, combat avec euh, l'arrivée de euh, Malakai Black, sa signature, ses interférences. Il avait fait mmh. un immense début de storyline avec tout ça. Et on s'attendait à un meilleur combat de la part de Cody et de Malachi Black. Par contre, on a eu une surprise en fin de, euh, de combat. Il annonçait quasiment qu sa retraite. Ouais, ouais c'est ça. On croit que Cody Road va accrocher ses bottes dans les prochaines semaines. Et j'avais prédit le coup il y a quelques mois de cela, lors d'un dernier podcast que je vous invite à regarder sur YouTube, ou Spotify, j'avais mentionné que Cody devrait éventuellement se retirer de l'écran et administrer la fédération de lutte AEW et une fois de plus, je ne me suis pas trompé donc je suis vraiment content euh, que mes prédictions ont été euh, mises de l'avant. Peut-être qu'il prend un congé sabbatique pour, euh, comme congé paternel parce qu'il va devoir avoir un petit avec sa blanche. J'imagine qu'il qu peut, -être peut -être faire ça aussi, un le... peu des deux. J'imagine, ouais, yes. Alors, c'est ici que se termine l'émission 8 sur le lutte professionnelle du Wrestle Rock Podcast. Mon nom est Jonathan Drapeau. Merci Ben. ben ça me fait plaisir mon ami. Euh, euh, la partie musique, le, le Wrestle Rock Podcast 8.5 partie musique suit dans un instant. Alors soyez-y, l'action ne manquera pas. Au revoir.